C'est un véritable pilier de l'association, la, de aussi bien pour l'organisation que euh, comment, euh, pour l'association elle-même. Euh, Cédric qui est là va, va encore faire ma présentation, mais je tenais quand même à ce qu'on le présente lui-même parce qu'il euh, nous dorlote, il me dorlote en particulier. Donc euh, merci beaucoup Cédric. Merci bien Damien. D'un pilier à l'autre on va dire. On a, on a le plaisir d'accueillir Damien. Pour certaines personnes, c'était la le première fois au forum en tant que spectateur ou spectatrice, en tant que conférencière ou conférencier. Là, euh, je ne vais pas dire que c'est la bouquet-bouquet, parce que j'espère que ce n'est pas son dernier forum, mais euh, Damien était dans l'équipe d'Orga du premier forum, il y a quelques années maintenant. Donc, euh, c'est avec un certain plaisir que cette fois, il vient pas nous parler de son dada que sont les éléphants, dont un sera à gagner là-bas et pas là. Euh, mais de notre sujet qui est aussi quand euh, même une de ses marottes, autour de la qualité, mais cette fois, vraiment laisser PHP faire le boulot à notre place, ce qui peut être pas mal des fois, euh, et en plus particulièrement sur le typage. Merci d'accueillir Damien Segui. On, attaquer... voilà, on va attaquer vite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de stocks. Euh, comme je vous ai dit, c'est la session pour les feignasses. Euh, L'objectif, ça va être quand même de regarder ce qu'on peut faire pour laisser carrément euh, un logiciel ne pas s'occuper de nos slides, par exemple, euh, mais euh, surtout, euh, rajouter directement les types. Alors, j'imagine que vous êtes tous en train de rajouter les types. Je n'ai même pas besoin de faire une statistique pour, euh, pour savoir qui est-ce, euh, comment qui d'entre eux est en train de le faire. Mais en fait, si on compte qu'il y a, genre, euh, 10 000 ou 13 000 méthodes par, euh, une, par application moyenne et qu'on compte 5 paramètres en, en moyenne aussi, ça va faire beaucoup de, de, de, de, de codes à rajouter manuellement. Donc, évidemment, la question, c'est est-ce qu'on ne peut pas déplacer ça et donner ça à quelqu'un d'autre pour le faire Quelqu'un qui, en plus, ne va pas réfléchir et va nous faire le boulot efficacement. Évidemment, je ne vais pas vous présenter tout ça en détail. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est les, les méthodes qu'on a pour justement donner euh, le boulot à faire à PHP. Et finalement, comme on est quand même plus intelligent que lui, hein, il est bien PHP, mais enfin, il est parfois un peu, euh, peu bête, bah, on peut l'utiliser manuellement. Et c'est là aussi où vous allez pouvoir prendre le relais une fois que euh, les scripts ont fini, et eh bien qu'ils qui pourront euh, faire quelque chose. Euh, bah, bon, Cédric a déjà fait beaucoup de boulot, donc euh, voilà, je suis avec mon acolyte euh, habituel pour vérifier la, la, la, comment, la qualité de code qu'il y a derrière. Le typage automatique, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on part On part à peu près d'une couverture de, de type euh, qui ressemble à ça dans la communauté. C'est donc une statistique sur à peu près 1700 euh, projets open source. Je pense que vu le nombre qu'on a, ça va probablement s'adapter aussi au, au projets en entreprise. Euh, vous avez effectivement, euh, en gros, le, le pourcentage de, de propriétés, d'arguments et de retours qui sont actuellement euh, typés. Et on commence évidemment avec euh, un, une bande de réfractaires, probablement 5-6% qui euh, n'utilisent absolument aucun type. Il en reste quelques-uns. Je dirais quand même que c'est des vieux projets qui sont probablement morts, mais bon, il y a encore, il y a encore des codes. Puis ça marche encore. Je ne veux pas non plus leur jeter le, la, la pierre. De l'autre côté, il y a évidemment les, les fous furieux. Euh, 100%, c'est possible, c'est atteignable. Euh, ils ne sont vraiment pas nombreux. Il n'est pas très nombreux, peut-être. Euh, et puis, euh, c'est probablement déjà au-delà de, au de 90. Là, c'est vraiment... Il faut, faut être des furieux. On va voir. Il, y a des, il y a des cas indécidables. C'est normal. Ça fait partie du, du code. Il y a aussi une petite frange dont on ne va pas parler ici, qui est euh, le moment donné où l'ajout des types devient dur. Et vraiment, euh, on, on, il ne s'agit pas juste de rajouter un bout de chaîne à l'intérieur du code. Il s'agit là, effectivement, de se dire, je vais euh, casser la, la classe en deux, euh, rajouter des méthodes, et choses comme ça. Donc, voilà, on ne va pas parler de ces trucs-là. Là, il faut un cerveau. Euh, PHP n'en a pas, malheureusement, donc on va faire. Il nous reste quand même la phase d'adoption, qui est probablement celle où vous en êtes actuellement, à moins d'avoir, dès, dès le départ, commencé avec un maximum de, de types. Euh, ça va donc de, je ne sais pas, à 5% jusqu'à jusqu'à à peu près 60-70 je dirais. C'est à peu près le moment donné où ça devient dur. Si vous cherchez le moment, euh, c'est ça, quand, quand vous avez besoin de faire, à faire des réfactorisations, c'est là où ça devient difficile. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire, et c'est là où on va intervenir avec le typage automatique. Typage automatique va aussi intervenir sur euh, quel genre de, de type. Ben, euh, là, on, on les a à peu près tous. Les classes, évidemment, je ne vais pas les détailler parce que chaque classe va être là un quart de pouillem de pourcent. Donc, c'est les classes et les interfaces en général. Vous notez quand même qu'il y a un tiers des types qui sont utilisés qui sont des classes. Donc, c'est vraiment une notion extrêmement objet, mais en PHP, on les utilise beaucoup avec des scalaires. Donc C'est pour ça que j'ai mis cette grosse barre euh, violette pour la signaler. C'est la barre qui accumule tous les scalaires qui sont euh, détaillés euh, derrière. Évidemment, on retrouve Array, String, des choses comme ça. Et donc vraiment, on est encore, euh, je dirais, en termes d'évolution euh, de programmation orientée objet, on est probablement en, encore au début aussi. Hein. Il, y maturité, euh, il y a de la maturité à prendre. Alors, à quoi ça ressemble du typage automatique euh, ben, Je suis sûr que vous auriez été capable de dessiner ça avant même que, euh, que je vous le montre. Euh, on part du code, hein, euh, probablement sous Git ou sous un VCS quelconque. Il n'y a, a pas de problème là-dessus. Mettez-le enfin, sous, sous, comment, sous un, une version contrôle. On va commencer par détecter les types. Ben, ensuite, on va les écrire. Et puis après, ben, on a eu le code typé. Donc voilà, c'était facile. Bon. Euh, alors, comme je n'ai pas grand-chose à vous montrer, parce que euh, comme on, euh, le, le moteur là, va faire le travail un peu comme PHP, hein, il va faire tout, tout, mais rien vous montrer, donc euh, il ne reste pas grand-chose. Vous pouvez euh, jeter un œil euh, après la conférence, s'il vous plaît, ça sera plus sympa. Euh, vous pouvez regarder, j'ai fait un exemple sur un vrai code, c'est un, une appli, un micro-framework euh, open source, donc vous pouvez vérifier... Euh, comment il existe, c'est pas moi qui l'ai écrit, il est déjà typé, mais il est que partiellement typé donc c'est exactement ce qui me fallait comme euh, comme exemple et puis il y a deux branches en bas, euh, encore des types, c'est un, un test précédent, encore des types 2, c'est celui qu'il faudrait utiliser et vous pouvez regarder à l'intérieur ce que ça donne. Donc branche master, on a euh, ici des propriétés, on a ici des méthodes qui n'ont pas de comment qui n'ont pas de type et puis quand on change de de, de, de branche, eh bien ça y est, c'est apparu. Alors Là, l'avantage aussi, c'est que vous allez tout de suite pouvoir le vérifier. Euh, je pense que vous pouvez identifier euh, bon, alors les, les propriétés avec leur valeur par défaut. Euh, il y a des, même des commentaires. On va, on va repasser ça en vue. C'est des, des indicateurs qu'on peut utiliser euh, efficacement. Euh, le vice nous donne aussi une, une indication. Mais euh, voilà, ça marche. Vous pouvez regarder les autres. Et s'il y a des bugs, n'hésitez pas à venir me les, les, les rapporter parce que euh, je veux continuer à progresser. Alors, première étape, euh, première étape on va commencer par la fin. D'abord, c'est plus rigolo. Et puis surtout, en fait, ça a l'air facile, puis ça n'est pas tant que ça. On va, on va faire le détail plus abstrait derrière. Mais il euh, faut savoir que quand on vient de, de l'analyse statique, on a l'habitude de faire de l'analyse, donc on, on regarde ce qu'il y a dans le code, et puis euh, bah, on n'y touche pas, on ne va pas le modifier, on ne va pas faire quoi que ce soit. Là, il s'agit maintenant d'écrire dans le code. Donc c'est <rire> quand même une autre dimension, et on risque, on risque potentiellement d'aller mettre un sacré bazar. Donc il euh, y a quand même des trucs qui changent. Qu'est-ce qu'on va écrire ben, On va écrire, comme je vous l'ai dit, les arguments, les méthodes et les propriétés. Ça, c'est relativement simple. Euh, on peut se poser la question des variables. Pourquoi Parce qu'il ben, y en a d'autres qui en ont besoin. L'analyse statique, ils aiment beaucoup les, les variables. Je n'ai pas vu de discussion récemment pour PHP comment ça se dit. On va, on va typer les variables locales. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas au programme. Donc, c'est juste des interventions euh, destinées... Enfin, euh, c'est une convention pour les, les analyseurs statiques. Et aussi le typage des constantes, ce qui en soi est une question un peu philosophique. Comment ça se fait qu'on arrive à, à typer une, une valeur dont on a justement tout le détail Il bah, faut quand même savoir que d'abord, il y a une RFC pour ça, qui date de 2016. Euh, donc là, elle a moins de chances de passer. Mais euh, avec les, les opérateurs ternaires, ça peut être assez compliqué. Et puis en PHP 8.1, puisqu'on est, est à la veille de la voie, on va bientôt avoir des objets. Donc il va y avoir des choses assez compliquées qui vont apparaître. Ça pourrait être pratique de, de typer tout ça. Mais bon, donc on va surtout se concentrer sur les trois premières. Deuxième partie, euh, le plus gros écueil quand on va écrire dans le code, alors outre le fait que ça ne compile pas, mais ça encore on peut, on peut, on peut le détecter euh, à l'écriture, c'est qu'il va falloir vérifier la convention de code. Donc vous avez un exemple tout à fait typique, quatre arguments, on arrive à, dé à, dé à décider quels sont les types pour chacun des arguments et ça ne va pas tenir dans l'éditeur dans euh, maintenant. Donc, d'un seul coup, il y avoir un boulot supplémentaire à faire. Bon, dès que ça dépasse, il va falloir couper ça en quatre. Mais là, ce n'est plus du tout du travail d'analyse statique. Donc, euh, il y a vraiment un besoin, il y a vraiment des, des questions à se poser avant sur quel est le rendu qu'on veut avoir une fois qu'on a typé. Et ce n'est pas si anodin que ça. Euh, les classes sont un, un exemple très classique. Si la classe est complète, est-ce qu'on met le, le nom complet de la classe, là, avec euh, les cinq niveaux et des, des noms à rallonge Ou est-ce que j'en fais un use Ah, mais alors là, d'un seul coup, il va falloir écrire là où on a trouvé le type. Mais en plus remonter dans les fichiers, et éventuellement espérer qu'il n'y ait pas de conflit avec un autre alias qui a déjà été appelé. Donc voilà, tout ça, ça fait, ça fait quand même des questions d'écriture assez significatives. Puis effectivement, de toute façon, ne croyez pas dur comme faire qu'un script de PHP est plus intelligent que vous, donc vous lui faites faire le boulot et passez-le au CI avant de, de, de, de lancer sans prod ou même de le, de le faire tourner sur votre machine, sinon évidemment, ça pourrait vous donner des sueurs froides. Alors, à ce stade-là, on va quand même s'intéresser à, à, à... comment. À la partie la plus intéressante, trouver les types. Euh, là, je vais vous proposer quatre stratégies différentes qu'on va, qu va regarder en détail, qui, sont, euh, comment qui ont chacune leur, leurs avantages et qui vont nous donner en fait, souvent des, des résultats, voire même des résultats incohérents. On va, on va régler ça derrière. Bon, première étape, ce que j'appelle la concrétisation. Si vous faites encore du PHP 3, d'accord, mais il y a et déjà des fonctions qui vous permettent de faire un embryon de, de typage. Il y a des fonctions qui vous permettent de vérifier que c'est un objet, que probablement que c'est un entier, que de faire une comparaison ou lui forcer le type. Tout ça, c'est vraiment des choses où on se dit, je ne m'intéresse pas à la valeur elle-même, je veux voir la, la classe dans laquelle elle est, l'espèce qu'elle a, et je vais réagir à cette partie-là. Donc, toutes ces fonctions-là, qui vous permettent justement de, de travailler sur, sur le type de la valeur, euh, bah, vous allez tout faire à la main, puisqu'évidemment, PHP 3, il euh, n'y avait pas du tout d'outils pour faire ça. Et euh, ce qui va surtout changer, c'est que quand vous allez passer dans une version plus récente, on va dire, vous allez réduire énormément la quantité de code qui est là. Parce que c'est quand même vachement plus pratique euh, de mettre juste trois lignes, enfin, même pas, même pas une ligne ou, ou, ou quelques, quelques lettres, et d'avoir d'un seul coup tout ça qui est géré automatiquement par PHP. Donc ça, prenez-le prenez en compte. Mais ça existe encore donc, c'est tout à fait une stratégie de refactorisation de dire dès que je repère une de ces fonctions-là, dès que je vois quelqu'un qui force le cast, c'est peut-être un endroit où il faudra que je coupe ma méthode en deux et puis que je remette une d'un côté, l'autre de l'autre et que je mette le typage entre les deux. C'est une, une approche comme une autre. Donc, concrétisation, s'il vous en reste quelques-unes, ça peut être intéressant. Par contre, plus intéressant, valeur par défaut. Et là aussi, ça va être une chasse au vieux comportement historique, mais la valeur par défaut, c'est un super indicateur pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre, évidemment, dans, dans la variable plus tard. C'est assez rare qu'on qu enfin, qu mette une valeur par défaut à zéro, puis après, on mette une, une chaîne de caractères dedans. En général, les, les deux ne sont pas mélangés. Euh, c'est aussi, aussi un peu sournois. Qu'est-ce qu'on a comme, comme comportement dans ce goût-là qui est un peu sournois eh bien, on va avoir euh, par exemple les, les objets Alors, ça c'est un grand classique puisque évidemment la valeur par défaut d'un objet si, sauf encore une fois si vous êtes en PHP 8.1 vous voulez faire du Fiber par exemple euh, comment par défaut bah, on ne peut mettre que nul on n'a pas d'autre choix on ne peut pas instancier un, un objet directement en statique comme ça et, euh, et à ce moment là il bah, y a d'un côté la valeur par défaut qui est nulle mais on sait qu'on va avoir un objet ou on va se douter qu'on a un objet simplement on ne sait pas laquelle, quelle valeur c'est donc ça, ça, ça pose quand même un petit souci. Ou alors, il y a les vieux comportements à la PHP dans lesquels on va dire, euh, bah, je vais mettre false par défaut et tant que ce n'est pas initialisé, hop, je, vais, euh, je vais pouvoir le détecter parce que je peux faire une comparaison. Si c'est false, il faut que je l'initialise. Si ce n'est pas false, je fais un comportement de compteur, d'agrégation, une chose comme ça. Donc, euh, donc voilà, mais là, là par expérience, les valeurs par défaut sont des très bons indicateurs pour savoir ce que vous voulez mettre derrière. Il faut savoir aussi que euh, si vous typez justement votre, votre code, les valeurs par défaut, par contre, vont être un bloqueur. C'est-à-dire que si vous avez mis une valeur par défaut qui est une chaîne, mais que vous demandez ou vous avez compris finalement que ça allait être un entier, eh bien là, PHP va s'arrêter et faire « Ah, là, je t'ai vu, vous n'avez pas le droit. » Donc, il euh, y, y, y a cet aspect-là aussi pour les valeurs par défaut. Cette stratégie marche bien, mais il va peut-être falloir euh, à, à agencer, les, comment, agencer le, le code une fois qu'il sera typé. L'étape suivante, ah, là, on commence à, à parler de choses sérieuses, euh, le, le type par l'usage. Donc ça, c'est la façon avec laquelle vous avez appliqué la discipline de votre code dans votre code, et que vous utilisez de manière systématique, de la même méthode, euh, les fonctions d'une manière ou d'une autre. Alors, dans l'usage, je vais y en avoir deux, il y a l'usage que j'appelle interne, donc ça c'est à l'intérieur de la fonction, on a les arguments, on ne les a pas encore typés, mais on va voir directement le code qui est en dessous, et puis il y a l'usage externe, qui est comment les autres utilisent notre fonction, parce qu'on ne leur a pas donné le code encore, mais ils connaissent la signature. Sachez aussi, je vous ai parlé des, des, des méthodes, donc entrée-sortie, ça marche très bien pour les propriétés. Et ça, c'est un très bon conseil si vous êtes en train de ne serait-ce que faire de la revue de code. Vous prenez une propriété, vous regardez toutes ses utilisations. À quel moment donné elle est lue, à quel moment donné elle est écrite. Quelles qu sont les fonctions avec lesquelles elle interagit Ça, juste ça, c'est super rigolo. Vous prenez une classe, vous extrayez toutes les propriétés qui s'appellent P et vous regardez comment elles fonctionnent. Tiens, Reunique, ReResearch, ReValues, plus. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Très intéressant. Bon, utilisation interne. On attaque là, évidemment, ça, ça c'est vraiment le plus simple, c'est le plus confortable, c'est vraiment le travail de développeur. On a un endroit hyper, euh, hyper réduit, si vous n'avez pas des, des méthodes de 250 lignes, vous regardez les arguments, euh, vous regardez où est-ce qu'ils sont utilisés, et puis bah, c'est fini, euh, à ce moment-là, vous pouvez deviner le, le type euh, immédiatement. Euh, les fonctions PHP elles-mêmes euh, ont maintenant leur type, qui leur ont été attribués, qui ont été systématiquement attribués. Alors, je pense que le travail a commencé en 7 quelque chose et qu'en 8, c'est vraiment fini, on n'a plus de, plus de conflits et de choses comme ça. Tout est fait en interne, donc ça, ça marche bien. Le même comportement a été rajouté aussi sur les opérateurs. Donc, même les opérateurs aussi font des vérifications de type. Pour la petite histoire, en interne, le parseur euh, repère qu'il y a un plus et qu'il va devoir euh, combiner l'expression de droite et l'expression de gauche. Et puis à partir de là, qu'est-ce qu'il fait Il appelle une fonction. Donc effectivement, euh, bah, la fonction elle-même pourrait être typée. C'est juste qu'à l'écriture, nous on voit pas ça de la même façon. Mais en fait, ça, ça c'est toujours des appels de fonctions en interne. Ça c'est pas grave. Donc voilà, on a, en interne. Euh, donc voyons, on, on peut descendre très tranquillement. Euh, Subester, on, on identifie tout de suite les euh, comment les valeurs en entrée et en sortie aussi. Hein. D'accord. Donc oubliez pas. Euh, en sortie, s'il y a une, un type, c'est facile. S'il y a plusieurs types, comme c'est le cas de sub-STR, Sub peut renvoyer plusieurs types, donc ben, il faut bien placer les, les plusieurs types. N'oublie pas qu'en pêche il n'y en a plus qu'un de type aussi. Hein, donc, je ne sais pas qui euh, fait encore du php 3 mais euh, vous allez vous faire mentir. L'utilisation externe, alors celle-là, elle fait un peu plus peur, parce que là, on a, euh, on a beaucoup plus de volume, puis c'est vachement moins facile à, à aller chercher. Qu'est-ce que c'est l'utilisation externe ben, on regarde plus ce qu'on a à l'intérieur, on regarde comment la fonction ou la méthode est appelée. Là, bah, c'est relativement simple, on va trouver trois occurrences euh, qui vont systématiquement nous appeler des strings, donc évidemment... Bon, il y en a qui dorment. Euh, évidemment, on va, on va, on va taper on va, on va typer string. Donc ça, c'est relativement facile. Euh, le plus dur, évidemment, est d'arriver à trouver les, comment, trouver les appels eux-mêmes, mais bon, ça, ça peut se faire. Euh, dès qu'on a un conflit, bah, là aussi, on s'arrête, parce que dès ce coup, probablement qu'on a, on a quelque chose à refactoriser avant. Là, la machine va s'arrêter. Je ne peux pas conclure. Il y a, il y a deux cas particuliers. C'est peut-être normal dans votre fonction. Donc là, on va vraiment se diriger vers un refactoring. Ou alors ça peut être justement une situation bizarre qui a été qui a été introduite et, et à ce moment-là là, il y a vraiment besoin d'aller d'aller regarder un bug. Donc on détecte on détecte les bugs au fur et à mesure. On a d'autres d'autres cas aussi qui interviennent. Bon, on a des strings d'un coup et puis d'un seul coin entier. Mais là on a une situation intermédiaire un peu bizarre. C'est pas binaire. Il n'y a pas ça marche et ça marche pas. Il y a des fois c'est un peu entre les deux. Je ne sais pas si ça marchouille ou ça, marche, ça tombe en marche, je sais pas. Mais là, on a ça parce que potentiellement, si on, si on type ça à chaîne, bah, ça va marcher. Un entier avec un non-strict sans, sans type, l'entier va pouvoir être transtypé automatiquement en, en chaîne, en PHP. Et en fait, le contraire aussi. On pourrait tout à fait dire, je récupère la chaîne parce que derrière, ça va être passé à, de ex to DEC et, et ça va être converti en un, en un entier. Donc potentiellement, les deux seraient possibles. On n'a pas vraiment de conclusion évidente à avoir là. Sauf si on décide qu'il y a une priorité entre les deux. Si je vois un conflit entre une chaîne et un, et un entier, je vais dire c'est la chaîne qui gagne et je vais essayer de, de passer par là. Mais là, ça peut marcher, ça peut marcher entre les deux. On a, on a évidemment des questions encore plus compliquées dès qu'on a un objet, puisque là, c'est clairement un objet, surtout si vous mettez un new directement en argument. Mais on a un objet et cet objet, dans sa structure, voire même dans ses parents, bah, il dispose d'une euh, fonction de ressort to string, donc il va pouvoir être transformé automatiquement en chaîne. Donc, on a, on a bien des, objets de type, enfin on a des arguments de type objet, mais en fait, on peut aussi les assimiler avec des chaînes. Là, la rigueur, c'est un peu plus évident, parce que si, effectivement, l'objet n'a pas cette méthode-là, ben non on est sûr que ça va casser. Si l'objet a cette méthode-là, ben à ce moment-là, il, il va falloir réfléchir à qu ce qu'on veut utiliser dans un cas comme dans l'autre. Et puis après, bon, il y a encore des cas plus compliqués. Les variables. Vous vous souvenez, on a ricané tout à l'heure. Ah ouais les variables, on ne va pas les typer. Ben, ça serait pratique quand même de savoir là quel type elles ont. Alors, je suis d'accord, hein, aujourd'hui, ça n'intéresse que les éditeurs d'analyseurs statiques, hein, donc euh, peut-être pas tout le monde, mais ça pourrait être pas mal quand même d'avoir ça. Et puis, euh, donc, là, dans un état intermédiaire, au-dessus, vous avez une propriété. Bon, une propriété, est-ce que c'est typé ou est-ce que c'est pas, euh, est pas typé Encore une fois, c'est pas binaire, ça peut être pas encore typé. Parce qu'on va travailler, on va dire, je revois le code, puis je vais mettre des types ici et là, mais on n'a pas encore fait tous les types. Donc, on pourrait très bien avoir un premier passage où euh, c'est pas typé. Et au deuxième passage, ah, d'un seul coup, c'est typé. Il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. On peut récupérer les informations, on peut aller creuser un peu plus loin, trouver les autres valeurs par défaut des, des variables, mais il y a encore euh, il y a, il y a des situations un peu, un peu ambiguës. Donc, c'est pas mal, ça reste quand même une un approche statistique. Et au fur et à mesure qu'on est en train d'appeler les fonctions, l'étape d'après, ça s'appelle la propagation. Initialement, j'appelais ça de la contamination, mais en fait, évidemment, c'est très, pas très heureux en ce moment. Donc je vais plutôt comparer ça à, mettons, une tache d'huile sur une... Comment ça s'appelle sur, sur du papier, hein, ça sera plus propre. Euh, comment L'idée, c'est que euh, bah, les, les types vont se, vont se propager d'un appel à l'autre. Donc là, vous avez un exemple typique. On a fait une belle brochette de, de fonctions. J'imagine quand même que c'est une application qui est très simple. Mais là, il y a des relais, donc une fonction, je ne sais pas quoi, un ancien, une ancienne API qui est, qui est présente et qui passe les plats à la suivante, et qui passe les plats à la suivante. Et donc, on va être capable de descendre, de trouver qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous donne le là, je dirais, qui nous donne le type, et qui nous dit, voilà, je passe quelque chose à substring, à ce stade-là, PHP va s'arrêter, enfin non, non, moi, il me faut une chaîne. Donc, ça veut dire que l'argument A de va devoir être une chaîne, et donc, il va remonter ça, à goût, puisqu'on n'y a pas touché, ça deva, va devenir une chaîne, on va remonter à l'étape du dessus, et encore une fois, le précédent va être, devoir être une chaîne. Donc, le simple fait que nous, alors nous, ou quelqu'un d'autre, hein, là c'est PHP, c'est jamais on va pouvoir blâmer Erasmus ce soir, euh, le fait qu'on commence avec Substring, qui a un type qui a été mis quelque part, va vous obliger à déployer le même, la même chose à l'intérieur de votre code et à le, et à le faire remonter. Je dirais même que ça doit être intéressant de, de suivre comment le type se propage tout seul à l'intérieur du code. On pourrait prendre des petits morceaux de code ici, puis voir dire, si je pose quelque chose là, qu'est-ce que ça Ah oui, ça, ça casse, ça bloque à droite, à gauche, Je ou pas encore les outils pour le faire. Notez aussi que ça marche dans les deux sens. Ça va marcher pour les arguments, donc quand on descend, mais si vous pouvez le relire en remontant. Donc le return ici va s'imposer du, enfin, du, du plus profond jusqu'à la fin. Donc la propagation ici euh, va se passer comme ça. Et on a... Euh, aussi, bon, les, les euh, aux, hein. On a aussi des cas intermédiaires. Ça s'applique aux arguments, euh, pardon, aux opérateurs. Donc euh, ce qu'on a, euh, qu a vu avant, les opérateurs ont des types, donc euh, faites-y attention. Et puis euh, à suivre, c'est assez pénible, surtout pour un être humain. L'exemple précédent était facile, puisque les, les arguments avaient les mêmes noms, donc on, on s'y raccroche facilement. Euh, c'est en fait assez difficile à suivre là, quand les noms des, des arguments changent au fur et à mesure. Bon, c'est vraiment là un exemple typique où euh, une machine, elle, ne va pas du tout se laisser dérouter par euh, les valeurs qu'on a mis, euh, les noms qu'on a donnés. Et elle va effectivement être capable d'avancer de, de manière systématique. Donc, dans la propagation, propagation rétrograde pour les retours, j'ai dit, c'est le plus simple. Il n'y a, a qu'un seul retour, je dirais. Euh, donc, euh, il n'y a qu'un seul type de retour. Donc, c'est le seul qui, est celui qui va toujours être trans, euh, rapporté. Donc, quand ça remonte, c'est aussi simple que ça. Euh, pensez aussi, là l'exemple est, est destiné à tenir à l'écran, mais euh, ça peut être, ça peut être, euh, il y a beaucoup de méthodes qu'on voit qui sont écrites avec tout un tas de prérequis. Je récolte euh, des objets, mes entités, euh, mes services, je les rassemble, j'appelle une seule méthode, je la mets à l'intérieur d'un try-catch, et puis après je renvoie éventuellement le résultat qu'elle m'a renvoyé. Donc ça peut être un peu plus, euh, un peu plus gros, mais on, a, on peut avoir quelque chose de très très simple qui dit à un moment donné, j'appelle la méthode, je la mets dans une variable, je retourne la variable, donc vous ne laissez pas dérouter par, euh, par la simplicité apparente. Pour la propagation des arguments, bah, c'est un petit peu plus compliqué. On ne peut pas appliquer exactement le même raisonnement. Pour la bonne et simple raison, potentiellement, les arguments, bah, il y en a plusieurs. Donc, on retombe sur la stratégie initiale qu'on avait identifiée ensemble. Il va falloir faire un élément statistique. Donc, on peut, on peut quand même essayer de se dire, ça, c'est le cas le plus fréquent, je, je vais m'appuyer dessus. Mais il faut quand même compléter parce que, euh, dans l'autre sens, ça marche un petit, peu, un petit peu moins. Et ensuite, de la propagation, il y a encore une étape supplémentaire qui est la fossilisation. Comment est-ce que des types vont se transformer Donc, on a vu à la définition, de manière très statique, on a vu à l'exécution, et de manière encore plus statique, il y a tous les systèmes de hiérarchie. Donc, vous avez ici un, un exemple tout à fait typique, très simple, euh, une classe A qui, euh, qui a une seule dérivation. Les deux partagent une méthode. Eh bien, le jour où on va commencer à rajouter des, des types sur la méthode fille ou mère, d'ailleurs, eh euh, il va falloir les propager. Dans la pratique, c'est une histoire de compatibilité, d'accord Mais la compatibilité, en général, d'abord, c'est un gros mot, et puis, la plupart du temps, euh, on va faire de la compatibilité hyper simple, on va faire de la compatibilité égalité, d'accord Donc, on va, je vais continuer avec ce, ce principe-là pour pas nous, nous embêter avec ça. Ça marche avec la compatibilité, mais en général, on fait, on fait dans le plus simple, et euh, il va falloir que, que ça s'adapte, surtout si vous avez des systèmes compliqués. Donc là, imaginez un petit peu, on trouve C3, on se dit c'est génial, je vais rajouter un type, que ce soit d'ailleurs un scaler ou un objet, je vais commencer à mettre mon type en C3, mais ah, j'ai une compatibilité, il va falloir que je remonte, bien sûr que C1 soit aussi compatible avec, avec cette méthode C3, mais C1 lui-même dispose d'au moins deux autres filles, donc il va falloir que je redescende dans les autres classes, plus un parent, je remonte, et là maintenant on a les oncles et les tantes. Ça vous fait rire, ça vous arrive peut-être pas encore, bon, euh, à l'intérieur d'Exa4, j'ai un système de modules qui fonctionne avec des règles, euh, j'ai 1700 règles, le jour où je vais toucher à les API, bah, ça va être dur quoi, un gros changement, sans compter tous les gens qui eux-mêmes développent pour pouvoir faire passer des règles là-dedans, bah, il va falloir que je les, je les mette à jour et je leur dis « attention les gars, il y a un type maintenant, il faut passer le bon ». Résultat, il y a des situations à l'intérieur de votre code où c'est pas juste je peux rentrer et dire je change ce paramètre, puis c'est correct, je vais passer les, les tests unitaires, ça va être je change ce paramètre, ce, ce type, et j'ai 26 endroits à l'intérieur de mon code qui changent, sans compter trois partenaires qu'il faut que j'appelle. Ça, c'est de la fossilisation. Là, vous allez avoir peur en vous disant je ne je, je, je peux pas aller plus loin. Alors évidemment, ce n'est pas avec un petit script qu'on va résoudre un problème pareil, mais ça va expliquer comment vous allez monter tranquillement jusque vers 70 en termes d'adoption de, de, de typage, et d'un seul coup, il y aura des blocages, et puis il y avoir surtout des espèces de grosses marches. Parce que d'un seul coup, quand vous en changez un type, ou éventuellement vous refaites toute la signature, ben, il y a toute la signature à faire. Donc, fossilisation avancée. Ça arrive, ça arrive tout seul, hein. il n'y a, a pas de secret. Avant de terminer sur, euh, sur les décisions, il y a les trucs indécidables, les trucs sur lesquels on ne peut pas conclure, ou on va vraiment avoir beaucoup de mal à conclure. Euh, le cas le plus simple, c'est effectivement les, les méthodes qui, na, qui acceptent tout et n'importe quoi. D'accord ah, vous avez un exemple avec le refill, c'est toujours très drôle le refill, vous pouvez mettre littéralement n'importe quoi. Ça, ça vous prend euh, une taille, je dirais, et ça vous crée un tableau avec n fois la même, euh, le même élément. C'est génial. Et vous pouvez mettre n'importe quoi. Des chaînes, des entiers, et je vous déconseille fortement de mettre des objets. Parce qu'en fait, c'est la, la référence qui est copiée, ce qui fait que vous vous retrouvez avec ce, que vous avez, qui, ce qui donne l'impression d'être dix objets différents. En fait, c'est une référence qui est différente sur le même objet. Donc, euh, que vous tapiez sur le premier ou le dixième, de toute façon, ça va changer. Donc, méfiez-vous. Cela dit, effectivement, B, en termes de copie, bah, peut prendre n'importe quoi. Y a, y a, on ne peut pas juger. D'accord Alors, on a maintenant le fameux type mixte. Et par contre, le type mixte il nous embête. Le type mixte il nous dit, bah, je, je peux vraiment accepter n'importe quoi. Mais comment est-ce que je vais faire pour alors, détecter à l'intérieur du code que j'accepte n'importe quoi Si je fais une étude statistique, comme on l'a vu euh, tout à l'heure, en disant, je regarde les appels et puis je, regarde, je comprends ce qui se passe, je vais les avoir tous, les types Parce que des types scalaires, déjà, on en a, je sais pas quoi, 8 ou 9. Euh, les types de classe, je vous laisse imaginer combien on va en avoir derrière. Est-ce qu'il faut que je vérifie, que j'ai un appel de chacun de, tous, de, de, de ces appels pour euh, conclure que je suis un mixte Parce que j'ai besoin d'en avoir 10 pour dire, OK, on arrête là, on va mettre du mixte, et puis c'est réglé. Ou est-ce que je peux être intelligent et me dire, Ah, je vais faire euh, PHP 8, là, les types union, je vais en mettre tous. Bon, j'en ai 12, d'accord, enfin, c'est bien. Donc voilà, cas ambigu dans lequel on va, on va terminer sur, euh, bah, je ne sais pas trop ce que, ce que j'obtiens. Autre cas ambigu qui, qui va nous embêter, parce que bah, moi aussi, je suis un amoureux repenti des, des, des tableaux, mais euh, en termes de typage, c'est l'enfer, ces tableaux-là. Oh, on ne sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur. On ne sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Le tableau, c'est vraiment je prends des trucs, je les mets ensemble. Alors, la boîte que vous obtenez, est-ce que c'est une ruche ou est-ce que c'est un gâteau à l'intérieur Vous ne savez pas, mais il va falloir ouvrir. Là. Et quand on va laisser le chat sortir de la boîte, vous allez voir, il n'est pas content, hein, qu'il soit Schrödinger ou pas. Euh... Bon, donc, euh... bah, les tableaux, non, il n'y a pas. Euh, on a. Idéalement, vous essayez de les transformer en quelque chose d'autre, en un objet de classe, collection, pour qu'il y ait vraiment un typage qui puisse se faire et puis qu'il y ait un, un typage ou un sous typage à l'intérieur. Donc ça, ça peut être une bonne approche. On n'a pas de générique en PHP, ça se discute, ça se fait aussi au niveau des analyseurs statiques, mais euh, pas dans le langage lui-même, donc pour l'instant, on, on va laisser de côté, euh, de ce côté-là. Bon, un autre petit cas douteux qui est rigolo, euh, comment C'est euh, les méthodes magiques, puisque vous allez pouvoir accepter n'importe quelle propriété alors, si vous imaginez déjà que vous acceptez et que vous ne connaissez même pas le nom de la propriété, je vous laisse imaginer que derrière, vous ne savez pas typer ce qu'il va, hein, qu va y avoir à l'intérieur. D'accord Donc, de manière assez amusante, euh, comme la méthode magique, la set, get a le même problème, euh, vous pouvez typer euh, bah, name, mais vous n'avez pas le choix. D'accord C'est comme l'effort de T, hein, vous avez le choix de la couleur tant que c'est noir. Voilà, c'est string. Et, euh, ah, donc la, la valeur elle-même peut être typée, mais à ce moment-là, vraiment, tout le monde va avoir la même valeur. Ça peut être pratique mais assurez-vous, effectivement, que vous n'avez pas besoin de rentrer des valeurs de, de différents types, sinon, euh, sinon ça va être gênant. Et puis enfin, ah, y a un bon exemple avec les classes qu'on n'a euh, qu pas encore eues jusque-là, qui, qui va peut-être vous rappeler la fossilisation, mais c'est quelque chose de différent. On a une, bah, un bon exemple avec euh, bon, une classe très simple, euh, qui en étant une autre, qui en implémente une interface, et qui retourne 10. Alors, combien de types au bambou on a là bah, on compte un hein. X, puisque c'est un vice, donc on, a, on va on probablement va avoir un X. On a Y, puisque ça marche aussi pour les parents. On a Z, puisque c'est une implémentation. On ne voit pas, parce que c'est pas à l'écran, euh, tous les parents des interfaces, ni tous les parents de Y. Donc on pourrait potentiellement prendre tous les grands-parents et les arrière-grands-parents, ça peut aller loin. Et puis vice, on a encore tous les cas, tous les cas spéciaux. Self, statique et parente. Donc, bah, allez, petit coup de PHP 8 Super Bon, à ce stade-là, euh, bah, il va falloir faire un choix. Euh, là, c'est clairement un choix de, un choix de conception, euh, ça sort du code, donc on peut détecter qu'on va retourner quelque chose et qu'on euh, va avoir le choix, mais il va falloir quand même que quelqu'un arrive et derrière, il à la machine, euh, non, non. Self fait un bon choix, ça permet quand même de déplacer pas mal de choses. Euh, mais bon, self statique, à la rigueur statique, ici on peut le virer puisqu'on n'a pas de, de, de classe en dessous. Mais enfin, c'est un, un peu le standard. Dès qu'il y a une interface fluide, il va y avoir une énorme, énorme collection de, de, de classes à utiliser. Donc euh, attention. Enfin, puisqu'on est, est en train de faire un peu d'anticipation, le fameux euh, type Never. Donc on a vu une mix qui est un cas spécial, Never, qui arrive en PHP 8.1. Tout le monde est en PHP 8.1 déjà ce n'est pas la fin du mois, mais c'est dans moins d'un mois. Hein, euh, bon, celui-là, c'est un truc qui ne va pas se propager du tout. Donc euh, on peut détecter, c'est très simple. Euh, Never va indiquer une fonction, une méthode dans laquelle on rentre, dans laquelle on ne ressort pas. Ça fait peur, hein. surtout quand on fait de la revue de code. Est-ce que je vais vraiment rentrer dedans euh, donc, Mais par contre, ça ne remonte pas dans le sens inverse. Hein, parce que si vous le propagez comme ça à l'intérieur de, de l'application, bah, vous allez vite comprendre qu'à peu près tout va finir à never. Donc euh, non, ça ne donne pas grand-chose. Et euh, PHP, ensuite, a quand même le, le bon goût aussi de nous donner un, un petit message d'erreur. Euh, on ne peut pas dire ça retourne false ou ça s'arrête. Non, non, y a, ça, ça rentre là-dedans et ça ne sort pas ou ça nous retourne quelque chose. Mais y a pas, là, pour le coup, c'est binaire. Donc ça, c'est bon. Donc préparez-vous, il euh, y a celui-là qui arrive... Euh, euh, comment il y a quelques -uns. il y a quelques situations qui vont l'utiliser. Alors dernier point, on a vu, euh, on a vu ben cinq. Allez, je vais, je vais en, en, en couper une en deux, la propagation là, euh, ça fait, ça en fait au moins une sixième. Donc euh, on a six stratégies. Euh, la question, enfin le problème surtout, c'est que euh, ces stratégies-là vont risque de nous ramener des problèmes différents. Donc là, au niveau d'un script simple, dont on veut pas justement qu'il gère trop de, de comment, oups, cela. Euh, comment On ne veut pas qu'ils nous, nous fasse trop de décisions. Bah, euh, je trouve qu'à ce, ce stade-là, les, les systèmes PHP 7, dans lesquels il n'y a qu'un seul choix à, à mettre à la fin, euh, quand même un, ça fait quand même une bonne, un bon nettoyage dans les cas possibles. Et, euh, et on y arrive. Donc, si vous faites en PHP 8, bah vous pouvez garder le statu quo et dire « je, je collecte tout ». Donc euh, j'ai trouvé euh, deux types, okay, bah je, vais les, je vais typer par défaut ces deux types-là, puisqu'on va faire un union, ça peut être une classe ou, ou son contraire, pas de souci. Euh, ce qui m'inquiète surtout, ça va être les, les codes cycliques, donc des trucs qui disent euh, « la méthode A appelle B, appelle C, appelle A », parce que dans ce, ce truc-là, vous commencez à accumuler tous les types en faisant des tours, et au bout d'un moment, vous avez 2 euh, octets de lignes de commentaires avec les types. Donc, je pense que ça va être à la fois une facilité et très vite, très compliqué. Donc, je ne suis pas sûr qu'en fait, là, ça nous aide tant les, les, les, les types de PHP 8. Mais possiblement, je dirais qu'on peut aussi s'en servir pour détecter des cas de refactorisation. Probablement, quand vous commencez à avoir trop de types potentiels, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait revoir ou, ou simplifier. Pour l'instant, l'idée est plutôt de, ce, de cibler une destination PHP 7, donc de dire quand j'arrive à conclure qu'il n'y a qu'un seul type, de manière à peu près euh, euh, comment raisonnable, à ce moment-là, euh, on le fait et euh, ça va nous laisser quelques vieilles, euh, vieux comportements de PHP 5 qui, qui restent là, donc on va, on va les détecter, les surveiller. Et entre les deux, il va falloir euh, comment, gérer les priorités entre les types scalaires, notamment, qui sont assez, euh, assez rigides de ce côté-là. Mais par exemple, essayer de dire si jamais je détecte euh, qu'un retour peut être « false » ou « booléen eh », ben, je vais par défaut dire « c'est booléen », parce qu'on ne va pas garder les deux en même temps. Je vous rappelle qu'il y a un type PHP de, re, de retour, surtout, qui vous permet de dire « c'est juste false ». Il n'y a pas, pas de trou, d'accord Ça vous permet de, de typer des strposts et des choses comme ça. Mais là, on, on va forcément détecter les deux en même temps. Je veux dire, c'est difficile de détecter false et pas de détecter le, le trou. Donc, euh, il va peut-être falloir mettre des, des priorités entre les deux et puis après, des choix entre, eux. Bah, si j'ai si à douter, est-ce que je mets self, est-ce que je mets parent ou est-ce que je mets un nom d'interface Voilà, il y a des, petits, euh, des petites choses comme ça qui vont, qui vont intervenir. Alors, ben voilà, vous avez vu, c'était pas très compliqué. On détecte les types. Il y a pas mal de stratégies, vous pouvez les utiliser indépendamment, hein, mais euh, voilà, détecte les types, on les écrit, on arrive à typer. Vous avez aussi vu, euh, à l'intérieur de, de ce que je vous présentais, il y a des moments donnés où on se dit, bah, on va l'avoir, ou, ou ça va être typé parce que c'est une propriété, c'est un retour, c'est une autre méthode. On va avoir des effets de recuit. C'est-à-dire qu'on va le faire passer une première fois. L'expérience que j'en ai, c'est qu'un un, 20-30% de types qui apparaissent d'un seul coup avec, euh, avec un, un outil pareil, ça se fait bien. Mais surtout, on peut le repasser une deuxième fois. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir tout fini et surtout, les types vont continuer de se propager. Vous vous souvenez les, les histoires de, de propriété. Donc, je recommande furieusement, après avoir fait le choix, puis après avoir fait un premier, un premier bilan, de recommencer. Ce qui va se passer, c'est qu'on peut rappeler une deuxième fois la, la machine et euh, lui demander de retyper. Elle va profiter de ce qu'elle a maintenant déduit et qui a été validé pour aller un petit peu plus loin. À ce stade-là, d'ailleurs, juste pour le, pour le citer, FAN, donc un, un analyseur statique, a un mode dans lequel il passe deux fois. Il fait une première analyse complète et il a déduit un certain nombre de types et il faut le configurer, mais il va repasser une deuxième fois pour dire, bon, maintenant que j'ai compris un certain nombre de choses, je peux en comprendre prendre d'autres et je refais. Je, en lisant la doc, je ne l'ai pas essayé en tant que tel, mais en lisant la doc, je me suis dit, mais pourquoi ils se sont arrêtés à deux Parce que potentiellement, ça peut, ça peut aller beaucoup plus loin et là, bon, il va falloir s'arrêter à un moment donné. On va voir effectivement un retour sur investissement, un retour, euh, comment, un nombre de types qui va diminuer progressivement. Et puis à un moment donné, la machine va caler parce qu'on va justement avoir trop de, trop de conflits et on ne va pas avoir le fait. Mais de toute façon, que ça soit, quel que soit l'outil, typé comme ça, ça va être un travail progressif. On en fait une série, on va en enlever quelques-uns manuellement, on va en rajouter quelques autres euh, peut-être. On le donne et on demande à la machine de le refaire une nouvelle fois. Et puis, ben, ça va progresser jusqu'à ce qu'on arrive au stade où ça devient vraiment difficile. Et là, on va lâcher l'affaire avec, euh, avec le skate Donc, je vous introduis le TAO. Ben, je crois que c'est un mot qui n'existe pas ailleurs dans le monde. Donc, euh, j'ai trouvé un logo sympathique. Euh, donc, le typage assisté par ordinateur. Moi, ça me paraît, euh, ça me paraît un bon choix. D'abord, ça marche. Donc je vous dis, jetez un œil aux, comment, euh, un œil aux, aux exemples que je vous ai donnés, ça marche, c'est pas fini non plus, il y a sûrement des, des raffinements et puis des, des choses à, à faire, c'est encore en pleine ER&D. Euh, littéralement, on cherche effectivement des, des bêta-testeurs pour ça, donc si ça vous intéresse, que vous n'avez pas peur d'expérimenter, de, euh, bah, venez avec moi ou envoyez peut-être un, un mail, euh, pardon, un tweet ou un contact à, sur euh, exacat. sur Twitter, et puis, on vous ouvrira le, le compte de bêta-testeur pour essayer. Euh, mais voilà, il y a de quoi faire. Il y a différentes stratégies que je vous ai exposées là. Gardez-les pour vous manuellement. Ça marche bien quand, euh, quand le script aura fini son boulot. Ça sera à vous de prendre le relais. Vous pouvez réappliquer la même chose et, et prendre les décisions avec plus d'acuité qu'une qu machine. Et puis, euh, au final, quand, quand tout va être fait, quand vous aurez passé ça plusieurs fois, vous allez vous apercevoir que ça ne corrige pas votre type, vos système de type. Si aujourd'hui, typé ça consiste juste à créer des exceptions, des entités, et puis pas vraiment avoir de relations les unes avec les autres, vous allez percevoir qu'au fur et à mesure que le maillage se densifie, bah, les types vont commencer à couler les uns sur les autres, à avoir des intérêts, des impacts les uns sur les autres. Et ça va justement être un moment donné où la refactorisation va devenir, va devenir difficile. Et ça, pour le coup, ça le fait pas. On part littéralement du code tel qu'il existe, on arrive à quelque chose qui est exactement la même chose, mais avec des types, ça va surtout vous intéresser pour le futur, rajouter, éventuellement détecter des, des situations particulières. Mais euh, il y aura peut-être quand même du boulot qui arrivera sur, sur le, le système lui-même. Et puis là-dessus, bah, on a même un petit peu d'avance, on va pouvoir prendre des questions. Merci beaucoup. C'est génial. Euh, merci beaucoup. Euh, on a cinq minutes, donc on peut prendre une ou deux questions. Allez hop, donne ah une non, là je... et après je te passe le micro. <rire> Hein, tout de suite, des questions difficiles. Euh, Bonsoir, merci pour cette super conférence sur les types. C'est vachement bien parce que depuis PHP 7, on en a de plus en plus. Donc ça fait du bien qu'il y ait les analyseurs statiques, il y en a de plus en plus aussi qui se focalisent sur les types. Moi, j'ai une question, c'est sur la runtime, sur les performances des types. Euh, J'ai souvenir que des, versions, euh, des montées de versions majeures de Symfony qui intégraient de plus en plus de types dans leur code base avaient décru en termes de performance mm -hmm. euh, parce que les types par PHP sont vérifiés au runtime ouais. euh, alors que dans les langages compilés comme euh, C, Rust et compagnie bah, c'est vérifié au, à la compilation ouais. et du coup je me demandais s'il n'y avait pas possibilité finalement, enfin si ce pas une bonne idée d'enlever tous les types et de tout remplacer par des commentaires à la place alors. Je dirais que ça, ça pourrait être une opération d'export. De, Alors, personnellement, je n'ai pas d'expérience de dégradation de significative en, en production. Donc, généralement, les rajouter, ça reste correct. Euh, maintenant, effectivement, j'ai aussi entendu euh, et, et lu quelques, quelques postes là-dessus. Donc, euh, potentiellement, effectivement, euh, les, les types eux-mêmes, une fois que tu l'as fait tourner, que tu as fait tourner tes tests unitaires, ben, ça pourrait être effectivement euh, des, des vérifications dont tu n'as plus trop besoin une fois en production. Alors je dirais quand même plus trop besoin, parce que comme d'habitude, les tests unitaires, bah, ils n'ont pas censé être euh, complets. Ils sont cohérents, mais ils ne sont pas complets. Donc peut-être qu'un euh, peu de fuzzing euh, aurait rajouté, euh, aura rajouté quelque chose. Ce qui fait qu'il y a une sécurité que moi, généralement, dont moi, je ne me, je me passe pas. Mais effectivement, ça pourrait être une idée de dire, bah, en, en, en dev, je les rajoute aussi systématiquement possible. Et puis avant la mise en production, j'en enlève une partie, voire toute, parce que bah, finalement, je sais déjà que euh, ça va très bien marcher en production. Je, voilà, ça pourrait être ça pourrait être un choix. Je pense que ça, ça va être un choix plus que plus qu'autre chose. Oui. Bonjour. C'est un petit peu lié à ça, du coup, aussi, sur le typage notamment des arrêts, euh, où ouais. avec les attributs PHP, on peut commencer quand même à définir un peu plus la forme des arrêts. Ouais. Euh, comment est-ce que là, euh, tu conseillerais de trouver un équilibre entre « je type légèrement » pour m'y retrouver, pour avoir un peu de complétion, euh, mm -hmm. sans avoir un type strict euh, à proprement parler Oui, donc les, les, les, les, les arrêts, comme je disais, euh, j'ai toujours adoré ça, je, je, le continue, je continue à le faire, mais enfin, maintenant, euh, je me tape sur la main... Euh, c'est génial parce que c'est pratique, on met tout et n'importe quoi, mais effectivement, en analyse statique, on, on, arrive, on a plus de mal à détecter euh, la présence ou l'absence, par exemple, d'un index ou d'un élément. Donc, les tableaux, maintenant, je m'en sers uniquement pour des listes, parce que c'est vraiment fait, je, je rentre tout le temps les mêmes éléments et je sais que ça va être cohérent à ce niveau-là. Et le reste, je le transforme en objet, parce que les objets, on, on va pouvoir donner les noms des méthodes, pardon, le nom des, des propriétés à l'avance, même si elles sont toutes tu vois, visibles et, et très simples, hein, pas de getter, pas de setter, bon. On leur donne un nom et ça, c'est de leur embarque pour moi parce que je peux le détecter à l'avance et m'apercevoir que tu as fait une faute d'orthographe plus loin. Sur, euh, sur des problèmes d'index, alors il y a des, des cours en mémoire déjà qui sont importants. PHP va être obligé d'attendre l'exécution et de faire Ah, oh là, j'ai besoin d'un index supplémentaire. Alors en général, en » Alors qu'en général, en statique, il va le détecter tôt. Il va ah, tu vas en avoir besoin, je vais quand même allouer une un petit bout de mémoire. Mais si tu n'utilises pas, ça me coûte moins cher de commencer en allouant euh, 20 fois euh, la surface nécessaire plutôt que de, de rajouter par petits morceaux. Donc, euh, en, règle, en règle générale, la question se pose comme ça. Euh, Est-ce que je peux transformer cet objet-là et, et lui apporter euh, un contenu, enfin, une valeur sémantique euh, Pardon, je peux convertir cet tableau en objet. À ce moment-là, je le fais de, dès que je peux. Et puis, si le tableau est destiné à être une liste, vraiment un objet, un ensemble cohérent, bah, ça devient une collection. Donc, ça peut devenir une classe elle-même ou ça reste juste un objet parce que finalement, l'inforage, ça marche bien derrière. Merci bien, on ne peut plus prendre d'autres questions, c'est l'heure de la pause, donc je pense que Damien pourra peut-être en répondre encore quelques-unes pendant la pause. Ouais, euh, on se retrouve ici dans un quart d'heure à peu près pour les deux derniers talks de la journée, avant la keynote de clôture, et juste au milieu un slideshow karaoké qui devrait être assez fun à voir. Aussi. Merci.